nous <rire> allons une autre, une autre, grande histoire, okay. Ta mort Anthony Cavana, bonsoir, je, je me présente, moi c'est étonnement, hein, dans le jargon des, des soins intensifs, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de dans hein, de l'amour, c'est de l'amour. Hein. Si, si je devais me définir, eh bien, là, je dirais que je me sens un peu comme, comme un gros porte-avions, hein, mais sur lequel même en pleine partie de, de bataille navale, hein, personne ne tire jamais, hein, c'est un peu... Enfin, je, je suis célibataire et ravie hein, de vous. De... Compris et d'autant oui. plus ravi hein, que, que malgré ce, ce petit côté Paul le Poulpe hein, que vous donne votre, Merci. votre coupe de cheveux hein, à la OPP, c'est pas tous les jours hein, qu'on qu reçoit un Québécois hein, à son entièrement monde hein, qui, malgré ses, ses <rire> origines haïtiennes, a, a réussi Merci. non seulement à attendre la quarantaine hein, pour, pour se reproduire, mais, mais également à s'imposer euh... dans un pays où une femme de conviction hein, comme, comme Marine Le Pen recueille près de, de 20% d'intention de vote. Hein, et à propos de, <rire> et à propos de de racisme bien, hein. j'ai découvert que, que dans la série, fais pas ci, fais pas ça, hein, oui. vous, vous incarnez le, le personnage de Chris le Noir, hein, aussi bien trouvé que, que raciste, hein, mais, mais qui, bien que relevant presque du, du pléonasme, ah, cela a dû le mérite hein, d'annoncer la, la couleur, comme on dit. Et justement, <rire> et en parlant de, de couleurs qui jurent, hein, dans, dans le film d'Aute Cléry, hein, d'Etienne Chatillès, hein, vous, vous réussissez l'exploit hein, de, de séduire une raciste hein, incarnée bah, par Valérie Le Mercier. Vous savez quoi eh bien, eh bien j'ai envie d'y voir un signe, quand hein, je sais qu'à mon petit niveau ayant été levé par un père hein, qui, en sa qualité de, de CRS, a toujours eu tendance, hein, il faut bien l'avouer, à, à broyer du noir. Hein, C'est aussi bien dans, dans le cadre de ses fonctions qu'à qu titre de hobby, hein, notamment oh ce, ce soir de 91, hein, où, totalement chamboulé hein, par les litres de Ricard hein, qui s'étaient enfilés pour, pour oublier hein, la, la défaite de l'OM, mais du couple d'Europe, bien... Et de du stade hein, alors que j'étais hein, en plein hein, de partie de, je te tiens tu me tiens hein, pas par la tout hein, hein, un ami sénégalais hein, beau comme un dieu hein, dans la famille squatte à une cave dans, dans la cité voisine et bien, bien lorsqu'il nous a surpris hein, j'aime autant vous dire que comme mon père n'est pas resté de marbre comme on dit à une matière d'ailleurs aussi noble qu'on aurait hein, que qu n'a malheureusement pas pu s'offrir hein, la famille d'abdou encore hein, six mois plus tard son corps a été retrouvé sans vie hein, dans le container, hein, pourtant exclusivement réservé au, au recyclage du verre hein, et à une expérience traumatisante. Hein. J'ai découvert qu'en 2006, hein, vous, vous avez été victime d'un contrôle fiscal hein, après que votre producteur véreux se, se soit tiré avec la caisse de votre spectacle, hein, les, les démons de l'archange. Et vous savez quoi hein, Dans un sens, ben, ben, ça tombe bien quand je fais comme mon petit niveau. Même si je n'ai malheureusement jamais trouvé aucun producteur hein, prêt à, à me dépouiller le butin, Eh bien, bien pour autant, hein, sachez que, que le démon qui m'habite hein, sera absolument ravi hein, à l'idée de, de vous laisser transpirer hein, dans, dans les flammes de, de son enfer. Hein, si vous voyez ce, ce que je <rire> Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Et en hein. attendant, sa chute après l'émission, eh bien, eh bien, j'ai tenté ma chance à Strasbourg, hein, où après 28 ans de, de réclusion, hein, le plus ancien détenu de France va <rire> <me> retrouver <sa, rire> ça. Si comme si, si, moi, hein, vous ne seriez pas contre une, une petite, <rire> petite <rire> visite conjugale, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à m'y rejoindre. Il y a moyen de. Bravo Bravo <rire> Ça fait envie quand même Anthony. Il y a moyen de fumer ta touche la vie <rire> tranquille là, comme ça au pépère dans la pause musicale.